à tous, aujourd'hui on est en train de passer le libre avec la bête ça fait un peu de poussière et ça va nickel je vais juste faire les, les chintes en fait c'est prévu pour le tournesol bon je vais fermer ça parce que vous entendez les le bestiaux c'est mon objectif ben, j'ai 75 hectares et là je vais faire juste les chintes de, de 17 hectares de pour le tournesol Hop. Ah bonjour Luc. C'est comme vous voyez, c'est juste ressuyé. Ça colle un peu roux, mais pour faire les chardes. Bonjour les chardes. Ah t'avais, tu faisais des. Ton grand père avait des terres les Bah ben Là c'est prévu pour du tournesol. Je fais juste les chardes. Ça, je vais peut-être pas vous garder longtemps en live. Là, j'ai fini cette parcelle. Ah, bonjour, Julie. Hop. Bon, j'enlève le, le pont avant sur la route parce que ça va pas aller. Bon, là, c'est un chemin de terre, alors ça va le faire. À ah, tes de l'Anjou, bah, c'est impeccable. C'est pas loin de chez moi ça on est en potou charente et ouais du direct du direct euh, mon vibro il fait que mettre 70 et aujourd'hui j'ai laissé tomber le pull parce qu'elle fait une chaleur vous voyez les régras là ça va les secouer Ah, bonjour daniel bonjour alexandre bah ben, ça va avec ce beau soleil on n'était pas habitué. On est parti sur un autre champ. On se le fait pas normalement, faudrait replier le, le vibro. Parce que je ne pas replier sur le chemin de terre. Et vous voyez, ça colle même pas au, au On va aller voir là. Oh, puis, oh. Est même on n'est plus habitué au soleil j'ai essayé de vous faire des prises de vue tout à l'heure dans un autre champ mais là bon c'est pas des c'est pas des grands champs on je remets le bordel moi ce sinon on va patiner Hop. L'engrais sur le blé, ben moi j'ai mis l'engrais là sur les, sur les colzottes tout à l'heure. Et comme euh, j'avais que 4 hectares à faire, euh, j'ai dit on est parti. Euh, j'ai dit pourquoi pas faire un live. Comme ça fait beau. Et vous voyez le. C'était le labour euh, que j'ai mis en vidéo euh, ce matin. Et ça a été fait il y a, ben, c'était fin, fin décembre ça, cette parcelle. Et regardez, ça fait même de la poussière. Ça fait même de la poussière. Et là je suis content parce que vous voyez, euh, un peu en, en coin de la vigne, là, il y, y a des régras. Et je vais, les, je vais les déglinguer là. Avec le vent et la chaleur. Demain, j'espère qu'ils vont prendre un coup dans la tronche et après, euh, ça me permettra de. C'est le reste de la parcelle là, comme c'est propre, je le laisse tranquille parce que pour les tournesols, on va les semer vers le 10 avril, alors euh, c'est pas le moment de remettre à plat le, le labour. Et sinon, euh, sinon ça va nickel. Là, on a une belle vue On a une belle vue C'est vrai que ça fait chaud, Bouillon. Euh, J'avais le pull mais là j'étais obligé de l'enlever J'avais même voulu ben ce matin il hein, y avait moins, moins un Ouais moins un qu'il avait ce matin vous voyez le problème Merde, je sais pas si vous allez le voir mais c'est vite à son propre ou alors on va descendre du bourrier faire le tour de la bête seul problème vous voyez là C'est gras et même la terre un coquelicot dans comme vous disait Alex dans son tour de plaine, oui, vous avez ces petits poids. Bah la charrue, euh, quand elle reprend euh, dans la chinte euh, le reste de la parcelle, vous voyez dans le reste, là après, c'est nickel. Ça commence à naître, euh, à naître des bricoles, mais bon, euh, là, c'est ça n'est déjà dégagé. Mais bon, j'ai pas envie de, de mettre déjà à plat. C'est vrai que ça, c'est une, un argilo calcaire, comme vous voyez. Il y a de la caillasse. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Alors, c'est le 956. Et le consquille. Bon, vous voyez, ça, ça botte un peu aux roues, Mais ça fait du bon boulot. Ah, bonjour, Guigui. Bah ça va. On est en train de passer le vibro. Vous voyez, il y a les raies gras et les Chardons. Ça les dessouche. Et normalement, euh, si la semaine prévue, euh, il y a le vent, ça devrait crever. Ben bah, là, en fait, Luc, j'étais obligé. Si on laboure jamais dans le même, euh, dans le même, euh, une année sur, euh, enfin, quand on laboure le champ, en fait, Ah bonjour Eric, quand on laboure le champ, soit je je fais la rage euh, en bordure, ou soit dans, dans cet endroit, mais ça, ça dépend euh, quand on l'a fait, là la prochaine fois je reverserai dans ce sens, quand je bourrais mais bon cet automne euh, c'est prévu de passer le cover crop mais on le fait jamais euh... j'aurais dû vous montrer là dans dans l'autre champ c'était justement l'inverse mais vous voyez euh... c'est une pierre ça je croyais que c'était une motte et les mottes là elles euh... se délitent bien ben merci Julie à plus tard j'ai vu ta notification de vidéo, je regarderai ça peut-être ce soir si j'ai le temps. Voilà, c'est une luserie. Bah, ça colle pas de trop. Mais bon, là c'est Je sais pas si tu connais les argiles argilo calcaires superficiels et là on est en haut de en haut de coteau. Alors euh... ça va nickel et et vous voyez comme c'est sur un labour. Ça ça va nickel. Euh, j'ai réglé euh, voyez ça ça gratte pas beaucoup euh, ça gratte euh, cette profondeur euh, je vais vous dire je gratte à, à 5 à 5 cm à peu près et ce que j'ai fait j'ai remonté le le rouleau j'ai remonté le rouleau mais je suis content de mon boulot là. C'est purée les ré... les petits gaillets là qui étaient en train de net là, vous voyez, Ils sont au stade fil. Et c'est vrai que là c'est une terre qui est assez chaude et ça va faire un bon boulot. ce que ce qu'il fallait que je fasse absolument, c'est mon réglage de base. Ah bonjour Léo, bah et toi, euh, le réglage de base en fait il est là. Mais comme on est en reprise de la bourge, je remonte les doubles rouleaux pour pas que ça fasse parce que vous voyez, il y, y a les sillons et quand je repasserai le, le coup dans tout champ avec le double rouleau, ça ça bouchera en fait les sillons. Mais là, c'est pas le but aujourd'hui. Vous voyez ça Ah bonjour Olive. Bienvenue dans le reality farming, tu vois là, la bête. Putain, ouais, là en plus, ça déglingue les, les liserons en même temps. Bon allez, on va remonter, parce qu'il faut quand même bosser un peu. La bête. Faut quand même bosser un petit peu. Ah bah, ça fait plaisir, les et pouce bleu voilà je passe à bonne vitesse euh, celui-là bah, dans ma vidéo je sais plus si je l'ai dit euh, pour le matériel que je vais vous mettre samedi prochain mais ouais il est à 12 000, euh, Là, il est à 2119 et on a refait le moteur euh, à 12 000, Ouais, Voilà, là, je vais coucher la règle. On va repasser un autre coup. Si on a refait le moteur, voilà 12 000 heures euh, entièrement. Ah ouais, que je ferme ça parce qu'on va rien entendre. là en plus, euh, je fais marcher les watts. Je roule. Euh nous, on a refait le joint de culasse, mais il n'avait pas besoin. Bah ouais, nous on l'a refait. Euh non, c'est le 900. Ouais, le 956. Et ouais sur euh, bah si le 743, nous on a été obligé de refaire le joint de culasse et là celui-là on a attendu euh... on a attendu ouais euh... qu'est ce que je raconte bah, ouais, on a attendu à euh, bah, 12 000 heures dans le coup oh, putain la règle là ça... ça secoue la tripe que je, fasse... que je fasse pas de conneries et là c'est assez compliqué parce qu'il est plus large que le Ouais, j'ai même pas pris faut que je compte environ euh, 3 rages. 3 rej en bordure hop alors que je fasse gaffe sur la route hop je peux me faire chier je vais reculer sur la route ah non les bornes non je vais pas les arracher t'inquiète <rire> Surtout là faut pas Là c'est des bornes elles sont enfoncées dans la terre il n'y a, y a pas de problème yep. Attends, Mais le soleil il déglingue les yeux aujourd'hui Comme ça on va voir là J'espère en 4-5 jours ça va ça va secouer les régras. Ah bah merci Olive ah, Je sais pas le live euh, combien de temps euh, ça va durer. Oh bah allez Il n'y a personne sur la route, c'est pour régler 5m70 le. Je vais gêner personne. Hein. Merde, faut pouvoir manœuvrer. manoeuvrer yep. avec une main. Elle oh, n'est pas facile, mais ça devrait faire un, un bon boulot. Là, je vais un peu vite. Moi, cela il y a un hectare. Je les chants tu plus combien ça fait cela je roule à 2000 ouais 2000 tours je garantis que là les régras on va les secouer par contre je reprends en première là, au dernier tour avant de semer le tournesol on, pourra, on prendra la vitesse supplémentaire cela je suis à je suis à 7 km heure et quand on prendra vraiment le vif du sujet, on y essaiera de rouler à 10. Et là, je suis content du boulot. Parce que quand j'ai vu mon collègue, euh, ma vie ce matin, il a fait un live. Lui, il est en Charente-Maritime et il passait le vibro, ça allait super bien. Merde que je regarde un peu ce que je fais, moi, parce que c'est... Ah ouais, tu as fait un mélange... Bonjour Pierre Et ouais, tu vois le Reality Farming <rire> C'est autre chose que Farming Simulator hein. <rire> bah, J'ai fait des... Oh là là Oh, c'est pas grave, j'ai pas été droit, mais c'est pas grave. Ah bonjour la grille Gaming, bah, bienvenue à toi Là il y a une pierre pour que je la ramasse. Oh quand je vois les régras dans les champs à côté. Là. Ah bonjour le simulateur. Putain là on va se secouer la paillasse. Ralenti parce qu'il y a la Ouch bah ben bonjour le fermier d'aujourd'hui, ben c'est sympa Olive d'avoir partagé sur le Discord. Ça fait amener du monde. Bon là après, je vais vous garder quand même en live, mais je vais faire un peu de route. Normalement on n'a pas trop le droit de conduire avec le téléphone, mais bon. Comme je vais pas prendre de départemental. Mais bon, allez va oh, aller, là dans la chante au secours la paillasse. Je que pour la, la culée du bordel. C'est 5,70 m. Oh bah si je coupe à travers les champs comme tu fais... On va pas aller parce que là le champ est moins large c'est la chante euh, du moins elle, elle est pas si large que ça Ah purée que soleil il faut que je prenne euh, en largeur trois oreilles trois oreilles de charrue que je pose le bordel c'est vrai que ça va nickel ouais. Ah bah non, ça lundi Lundi, moi je suis à la COP Je suis à la COP On va faire une tour dans le bordel Oh le chemin de terre est aussi défoncé que bon ça va j'ai été à peu près c'est pas trop droit mais couillant depuis 6 heures ce matin ah ouais tu as vraiment tu as tout le stock de ton année bah, j'hésitais à faire ça avec le canadien mais j'ai dit je vais remonter le... le rouleau du vibro et ça ça suffira. Bon là je repasse un autre coup pour boucher la règle Purée un canadien de 8 mètres. Ah ouais, moi 5m70, on les run à côté. Bon, je vais mettre le frein à main. Alors ça, c'est très pratique parce que ça soulève le vibro. Je vais vous faire un live dans le coup. Ça.. Pour euh, replier le merde. Si je me gourde côté, au risque pas replier. Si c'est.. Bah ben, j'ai un cover crop mais pas de, pas de déchômeur. Bon là on est parti. Attends, merde, faut que j'enlève ça. Hop, le pont avant. Bah avec l'air se lourde, j'avais peur de faire trop de sillons. Et là, comme vous avez vu tout à l'heure, bah, comme vous avez vu tout à l'heure, et ben bah, <coughs> vu que le rouleau est remonté, bah, ça fait un bon boulot quand même. Euh, mon corvère crop, il fait bah, 2,95 Ah Salut Gilles, ça va Ça va secouer là dedans on roule mieux dans les champs je vous garantis que les chemins de terre Tu mais la grille gaming tu joues pas dans la petite largeur c'est que t'as as grand sûrement à ah, doucement là ah, bah, j'espère que t'es pas trop t'es pas malade gilles c'est vrai qu'elle part ce temps. Ah oui, effectivement, 1000 hectares, ouais. Moi j'en ai 75. Déjà... Ah on se les tétines, hein, mon bordel, là de chemin. On l'allait mieux dans le champ. Pas bah, de main. Je vais faire... Euh je vais faire du potager ouais. Avant d'aller au boulot lundi. Purée de chemin. Les sangliers pour essayer coucher dedans. Bah, mon plus gros tracteur, c'est celui-là où je suis dans le 956. Allez, je vais ouvrir un peu la fenêtre. Comme ça vous allez entendre la bête. ça et là, ils ont pas taillé la haie, là. Merde, il y a des. Désolé si je loupe des commentaires. Faut que je regarde un peu où je vais quand même. Oh, purée, mais. 350 vaches. Ah, ouais, quand même. 315 chevaux, bah ça m'étonne pas, bon là il n'y a personne, mais hop. et là je suis venu passer un coup là tout à l'heure, bon allez, on peut rouler comme un porc, il n'y a personne, surtout ne dénoncez pas aux flics, hein, <rire> oh purée, mais... Ok,